On dit souvent que c'est pas si simple d'avoir une alimentation équilibrée. Je pense que c'est plutôt exactement l'inverse, c'est plutôt très simple d'avoir une alimentation équilibrée. On pourrait dire qu'une bonne alimentation, c'est une alimentation complexe, mais ce n'est pas compliqué. Complexe et compliqué, c'est pas la même chose. Complexe, ça veut dire varié. D'abord une alimentation variée, avec plein d'aliments différents. Au moins 14 aliments différents par jour. Ça, c'est la première règle, c'est la plus importante de toutes les règles. Manger varié, diversifié. Deuxième règle toute simple, c'est de manger avec modération, c'est-à-dire s'arrêter de manger quand on est rassasié, quand on n'a plus faim, manger quand on a faim. Donc c'est aussi du bon sens. Et puis, troisième élément, choisir des, des aliments de qualité, c'est-à-dire des aliments qu'on n'a pas euh, matraqués, avec des mauvaises cuissons, avec euh, des préparations inappropriées, avec plein de sel, plein de sucre, etc. Voilà, des, des aliments simples. Voilà, voilà ce qu'il faut faire pour avoir une alimentation équilibrée. Ensuite, il ne faut pas oublier que manger, ce n'est pas uniquement euh, se nourrir c'est aussi d'autres choses. En particulier, il faut qu'on se fasse plaisir, c'est très important. Si on vous dit euh, bien manger, c'est manger euh, des choses que vous n'aimez pas et qui ne sont pas bonnes, euh, franchement, euh, vous n'allez pas euh, tout à fait y adhérer. Et donc, il faut aimer manger et puis il faut manger ce qu'on aime aussi. Mais il faut aussi savoir faire évoluer ses habitudes et ses goûts, c'est très important. En tout cas, le plaisir alimentaire est normal, il est naturel d'aimer manger. C'est une bonne chose, c'est ce qui nous pousse à manger d'ailleurs. Mais il y a aussi une dimension sociale à notre acte alimentaire. Et quand on mange, c'est aussi un moment de partage, un moment d'échange, un moment où on va pouvoir euh, échanger, discuter, mais aussi parler de nourriture. Tout ça, c'est très bien. Ça nous réconcilie avec la nourriture. Ça nous permet euh, de, de partager les mêmes choses. Et donc, si on réussit à allier ces trois éléments, bien se nourrir, se réjouir et se réunir, en fait, on a une alimentation qui est euh, finalement tout à fait adéquate. pas, c'est pas si compliqué que ça. C'est peut être apparemment euh, compliqué mais dans la réalité c'est vraiment tout à fait simple. Alors, les régimes restrictifs, c'est-à-dire les régimes où on a supprimé un aliment, un nutriment ou, ou, ou, ou un groupe d'aliments, eh posent des problèmes parce qu'ils vont commencer d'abord par déséquilibrer l'alimentation avec des manques par exemple si vous supprimez les produits laitiers, il y a très bonne chance pour que vous ayez des apports très insuffisants au calcium. Or le calcium est très important tout au long de l'existence et particulièrement quand on est une jeune fille adolescente puisque c'est à cet âge là que l'on constitue le pic de masse osseuse et une fois qu'il est atteint et eh bien on peut plus revenir dessus s'il est bas c'est ennuyeux pour l'avenir. Ou bien, par exemple, quand on suit des régimes véganes, puisque c'est tout à fait à la mode aujourd'hui, eh bien, on a des gros risques, mais très très importants, de carence en vitamine B12. Le problème de la vitamine B12, c'est que les signes de carence surviennent au bout de 4 ans seulement. Parce qu'on a des réserves pendant très longtemps dans le foie, et au début, on dit « ça va très bien ». Et au bout de 4 ans, on commence à avoir des troubles psychologiques, de la dépression, voire d'autres troubles au niveau cérébral, et puis bien sûr, une anémie qui va commencer à apparaître. Et donc, il faut éviter les régimes véganes, parce que nous ne sommes pas véganes, nous sommes des omnivores, et il est très important de manger un petit peu de tout. Et si on ne mange pas de viande, eh bien, on ira manger des œufs ou des produits laitiers, et ça ira. Et puis, il y a les régimes sans gluten qui sont à la mode, où là, on se rend compte qu'on va exagérer sur certains aliments au risque d'avoir d'autres troubles, des déséquilibres trop gras, pas assez de fibres, et puis peut-être aussi euh, des accumulations de, de, de substances indésirables, parce que dès lors qu'on est monovore, c'est-à-dire qu'on mange une, source, une seule sorte d'aliment au détriment des autres, eh bien, on n'est plus omnivore et, et des déséquilibres surviennent. Et puis, il y a bien sûr les régimes amégrissants, où au bout d'un moment, on va finir par devenir irritable, fatigué, angoissé, stressé, parce qu'on a l'impression qu'il nous manque quelque chose... Et c'est pas la bonne façon de faire. Il faut plutôt réviser ses habitudes alimentaires quand on a un problème de poids, en étant attentif à ne manger pas plus que ce dont on a besoin. Finalement, c'est en douceur qu'on va y arriver. Dans ces cas-là, on pourra gentiment inverser la courbe de poids puis refaire un petit peu d'activité physique. Surtout que quand on a 12, 13, 14, 15, 16 ans, c'est le bon âge pour s'occuper de son alimentation et perdre les quelques kilos qu'on a pu accumuler avec le temps. Donc voilà quelques petits conseils qui me semblent importants. Et attention, aux, aux, aux gens qui vous disent « tu devrais suivre un régime, ce sont pas des bons conseillers ». Les régimes sont-ils dangereux Ça, c'est une question importante. En fait, on a tous un régime, parce que régime veut dire mode alimentaire. Donc moi, j'ai mon régime, c'est le régime Jean-Michel Le Serre, c'est mon régime à moi. En fait, souvent, quand on parle de régime, on pense restriction ou suppression. C'est-à-dire, tu es au régime, tu as supprimé quoi Bon, Voilà, c'est un petit peu l'interrogation. En fait les régimes posent beaucoup de problèmes. Soit parce qu'ils sont trop restrictifs, et à ce moment-là, il va y avoir des troubles qui vont survenir. En particulier, on va avoir des troubles du comportement alimentaire, parce qu'on va plus savoir quoi manger une fois qu'on est sorti de ce régime. On va avoir une sensation de manque, on va être frustré, ou si on mange des choses qu'on s'était interdit, on va être culpabilisé. En fait, ça aboutit à énormément de problèmes. Et puis les régimes restrictifs, en général, quand on cherche à manger moins, absolument moins, forcément moins, entraînent aussi des déséquilibres alimentaires. Il y a des choses qui vont manquer, des vitamines, des fibres, etc. Il y a des choses qui vont être en trop. On va se gaver de protéines, par exemple. Donc les régimes amégrissants sont souvent problématiques. Il vaut mieux éviter euh, de passer par cette case de régime amégrissant. Alors, ensuite, il y a les régimes qui sont restrictifs, mais sur un aliment ou une catégorie d'aliments ou de nutriments. Alors là, souvent, c'est un peu bizarre, parce que ce sont des gens qui euh, s'imposent Soit parce qu'on leur a dit, soit parce qu'ils le croient, des suppressions ici du gluten, là du lait, là de la viande, là la du lactose, toutes sortes de choses qui souvent ne sont pas justifiées. Et donc il faut être extrêmement prudent vis-à-vis -vis de, de ces régimes qui vont entraîner des déséquilibres, des carences, des manques, et puis finalement qui ne vont pas nous permettre non plus de partager la nourriture avec les autres. Alors bien sûr, il y a parfois des cas où il y a des indications médicales. Par exemple, si on a une allergie. Alors une allergie aux protéines de lait de vache, mais c'est très rare quand on est adulte ou quand on a une maladie celiaque, mais c'est très rare quand on est un jeune. Et donc, bien sûr, dans ces cas-là, il faut un diagnostic médical. Et dans ce cas-là, s'il y a une vraie maladie, on va faire attention à supprimer tel ou tel nutriment ou aliment avec les conseils d'une diététicienne ou d'un nutritionniste. Dans les autres cas, méfiez-vous énormément des régimes, surtout s'ils sont à la mode. Souvent, on dit aux Français qui mangent trop. Je pense que c'est pas une très bonne, une très bonne assertion. On peut dire qu'il y a des gens qui mangent de trop, mais les Français en général, je sais pas qui c'est, les Français. Le Français moyen, je sais pas s'il existe. Il y a des gens qui mangent de trop. Euh, on, on pourrait quand même euh, rajouter à cette réponse le fait que, on est quand même dans une société d'abondance et que la disponibilité alimentaire, c'est le premier élément, c'est-à-dire tout ce qui est devant nous, autour de nous, dans les distributeurs, dans les armoires, dans les placards, dans les tiroirs, dans les frigos, dans les congélateurs, il y en a partout. Et donc, au plus il y en a, au plus on mange. Hein, ça, c'est quand même une, une vérité. Ensuite, bien sûr, on pourrait accuser les gens en les mettant euh, tout de suite devant euh, euh, leurs leur difficultés, en disant « oui, mais c'est parce que euh, tu aimes trop les aliments qui sont trop bons ». C'est vrai il y a un proverbe haïtien qui dit euh, « euh, ce sont les aliments trop bons au palais qui rendent obèses ». Oui, bon, c'est normal qu'on aime manger les aliments qui sont, qui sont bons. Euh, mais pour autant, euh, je dirais, il, il, il est normal d'aimer manger des choses qui soient bonnes. Si quelqu'un dit ben « moi j'aime manger des choses pas bonnes », je suis un petit peu euh, étonné et un petit peu méfiant. Alors en fait... Peut-être une des responsabilités ou une des raisons, c'est le fait que beaucoup de gens n'écoutent plus tellement leur corps. Ils ne sont pas tellement attentifs aux signaux que le corps nous donne quand on a mangé. Normalement, on sent qu'à un moment donné, on est rassasié. Et on le sent tout simplement parce que si on mangeait plus, on dirait après « j'ai trop mangé ». Eh bien, il faut apprendre à s'arrêter juste avant. Il faut apprendre à s'arrêter avant qu'on dise « eh bien, j'ai trop mangé ». Donc, écouter les signaux de rassasiement de son corps, c'est très important. Deuxième élément, écoutez les signaux de la faim. Quand j'ai faim, je mange, c'est très bien, c'est normal. Mais quand je n'ai pas faim, ben ce n'est pas la peine de manger. Et donc, c'est là où il peut y avoir des difficultés quand les aliments sont disponibles. Et en particulier, on peut mettre en garde quand même les jeunes, les moins jeunes aussi, contre la facilité des boissons sucrées. Parce que pour boire une boisson sucrée, ce n'est pas nécessaire d'avoir faim. Et donc, dans ce cas-là, on boit, on dit bah, « j'avais soif ». En fait, on ne s'est pas rendu compte qu'on a mangé les calories en buvant. Et donc, dans ce cas-là, eh ça va rajouter des calories supplémentaires à notre, euh, à, à notre alimentation. Enfin, peut-être une dernière chose, c'est que peut-être euh, euh, faut-il un peu mettre de côté euh, cette idée un peu ancienne qu'il faut finir ton assiette. Bien sûr, euh, le gâchis n'est pas une bonne chose. Mais vouloir absolument finir parce qu'il y en a, ben, ce n'est pas forcément une bonne chose. Alors, vous allez dire ben, « on va jeter ». Non, il faut simplement apprendre à se servir moins. Comme ça, la fois prochaine, eh bien, on ne laissera pas dans son assiette, puisqu'on n'avait pas mis trop dans son assiette. Donc, finalement, c'est beaucoup de bon sens qui nous aide dans une société d'abondance dont on ne doit pas se plaindre, parce que finalement, aujourd'hui, notre chance, est d'avoir beaucoup d'aliments disponibles et de ne plus être en situation de pénurie, comme c'était le cas il y a encore une centaine d'années.